Aha, je détiens Franck Cotti. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce format moi intermittent. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas présenter l'invité du jour parce que si vous êtes un viewer sur YouTube, vous connaissez forcément ce monsieur qu'on ne présente plus et qui s'appelle Franck. Salut, salut tout le monde. Déjà une très bonne idée de s'appeler Franck. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, vite fait, Franck Non, non. fin de vidéo. Merci, <rire> au revoir, salut, salut. Le truc a déjà été fait 15 800 fois sur YouTube. Euh, mon parcours, alors, écoute... Euh... Toi, t'es musicien. Ouais, chanteur, animateur, musicien. Alors, j'ai plein de petites casquettes, même si euh, je pense que je ne... Par rapport à toi qui est un vrai guitariste, je me considère, moi je ne maîtrise que la guitare et je suis un piètre guitariste à côté de mmh. toi, par exemple. Donc je me considère, face à un vrai musicien qui a fait des études de musique et qui connaît la musique, je suis un, un usurpateur. Mais oui, euh, je vis de ça en tout ouais, cas. Okay. Alors tu sais quoi, la bonne nouvelle, c'est que moi je ne me considère pas comme un vrai euh, guitariste non plus, parce que moi aussi j'ai des références. Ouais, voilà, on a tous des références, ah. plus ou moins, c'est vrai qu'il y en a... Bon, écoute... Mon parcours, il est simple, j'ai d'abord été animateur. Ouais. Donc euh, je vais dans les campings, je suis animateur. Et ce que j'ai oublié de te préciser, qui quand même très important, c'est que depuis que je suis tout petit, ça tu le sais pas, je veux être présentateur télévision. Ah Tr présentateur Ça y est, ben bah voilà télévision. Mais alors, vous qui nous regardez... <rire> tu vois <rire> Non, c'est vrai, j'ai été baigné par... Tu le... serais bon là-dedans Bah merci. Hmm? En même temps, c'est presque ce que je fais maintenant. Bah sur ta sur chaîne, Sur ouais. notre écran. Pardon, alors je, je manque à tous mes devoirs, mais euh, en fait, quand je dis qu'il n'y euh, a pas besoin de présenter Franck, c'est que Franck a une chaîne YouTube très euh, renommée. Euh, le lien, faire ta chaîne YouTube, est ici. Et euh, si jamais vous ne connaissez pas la chaîne de Franck, mais évidemment, allez faire un tour. Euh, Est-ce que je résume bien ta chaîne si je dis que ça parle de la culture de la musique Ça fait de la vulgarisation un peu Ouais. Tu parles de plagiat aussi ouais. Tu expliques un peu en quoi Des anecdotes de autour des, des artistes, ouais. et des chanteurs. J'essaye de, de chercher des petites subtilités, des, que ce soit des points communs entre les chansons ou au contraire des différences, comment certaines chansons ont été composées, des légendes. J'essaye de, franchement de parler avec un langage que tout le monde comprend, que tu sois musicien ou pas. Et, euh, et d'essayer d'intéresser les gens. Et c'est ce que je voulais faire depuis que je suis tout petit. Donc j'ai la chance de pouvoir le faire aujourd'hui sur la chaîne, sauf que quand j'étais petit, Youtube n'existait pas. Ouais, oui. Et moi je voulais être euh, le... alors je regardais quoi Vincent Magaffe. Ouais. Je regardais déjà Nagui qui était déjà là. Mais je voulais quand même avoir un public et faire des, dire des, des bêtises. Ouais. Et donc, voilà comment je me suis retrouvé animateur dans les campings. Parce que j'avais un public, il n'y avait pas de caméra, mais j'avais un public et je pouvais dire des bêtises. J'avais carte blanche chaque soir pour animer un karaoké, pour animer une soirée euh, quiz ou ou faire moi-même des sketchs pour faire amuser la galerie, quoi. Ouais. Et euh, voilà comment j'ai commencé. Et c'est là que j'ai vu d'autres groupes passer. Et je me suis dit, mais en fait, on peut être euh, chanteur sans... Parce que j'avais eu aussi un petit peu le rêve d'être un artiste, d'être un chanteur. Mais moi, à chaque fois, on me disait, bah oui, mais chanteur, il faut être connu. Quand tu veux être chanteur, tu écoutes. Mes parents, ils ont toujours écouté que des radios françaises, Nostalgie. Euh, ouais. Donc j'ai été baigné avec euh, du Serge Lama, du Adamo, et du Patrick Bruel, Rock Voisine et tout ça. Euh, il a fallu que j'ouvre ma culture musicale après, hein, <rire> comme tu le sais. Mais, euh, mais du coup, je voulais faire aussi ce métier-là. Je voyais tous les, les chanteurs passer chez Dorothée. Et je voulais faire euh, tous ces métiers-là euh, qui, qui pétillaient dans mes yeux. Et quand tu vois que des gens viennent dans un camping et en font leur métier. En fait, il n'y a pas besoin d'être connu à la télé pour, euh, pour faire chanteur. Donc, j'ai passé ma casquette de l'autre côté. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais dans les campings faire des concerts et je croise des animateurs. Des animateurs. Qui, eux, galèrent depuis 9h le matin à les <rire> C'est moi qui prends les étoiles. <rire> la différence, c'est que toi, tu, tu connais la valeur de leur travail aujourd'hui. Exactement. C'est vrai que je suis passé par euh, leur travail, donc je, je respecterai toujours ça. Ouais. Ouais. Question suivante. Tu es sur une chaîne qui s'appelle 507 heures et je sais que ce nombre, tu le connais parce que, euh, on ne le dira jamais assez, c'est le nombre d'heures minimum pour lequel on peut prétendre à l'indemnisation, ARE pour être intermittent en gros. Mais en fait, en gros, toi, ce nombre, tu le, tu, le, tu le vois passer dans ton... Je veux dire, tu fais beaucoup plus que 507 heures. En fait, 507 heures, c'est un panneau, comme mon logo. Et puis, de temps en temps, tu fais « Oh, bonjour » Dis-nous, tu fais combien d'heures par an C'est tout à fait vrai ce que tu dis, euh, sauf ah. que le panneau, je le vois même pas passer. Ah, oui. <rire> parce que je ne regarde pas. Okay. Donc, à la question, je fais combien d'heures par an, je ne pourrais pas te répondre. Mm. Mais je sais, je parle en nombre de dates moi souvent. Ok, ouais. Parce que je fais même pas le calcul. Alors juste pour ceux qui sont pas au courant, 507 heures ça correspond peu ou prou à 43 cachés. 43, peu ça fait. Peu ou prou, t'as dit. Ouais, j'ai dit peu ou prou moi. Je... C'est pour ça, je t'arrête Ouais, on pourrait, on pourrait, ouais, c'est vrai. Arrête. Mais là, on, là, là, pas de montage, on garde le peu. On ou garde prou. le peu, peu ou important. Ou <rire> Donc, bah oui, voilà, c'est un peu boomer de dire euh, pas au prou. D'ailleurs, c'est un peu boomer de dire c'est un peu boomer. Je ne connais pas ce mot, je Ouais, sais. Voilà, je suis foutu, je suis foutu. Euh, 43 cachés, ça fait, euh, ça fait 516 heures. Donc, mmh, 42... Ça si, ah, fait 507 Ça fait, alors... Ça... Attention, calculatrice. Ah bah là, là, là, là mon gars, t'es pas tombé sur la bonne ah, chaîne. je sais, mais regarde, si tu fais... 507 divisé par quoi Par 12. 12 ouais. et ben bah, va tu vas tomber peu... sur... 42,25. Oh, putain, je savais pas. Ah bah oui. Mais es, en fait, toi t'es spécialiste du... Euh, J'en ai du... bien peur. Ouais. Ah, c'est toi, Franck euh, Duna. Oui, Mais de la chaîne 507 heures. Depuis tout à l'heure, je te prends pour Sam de la Chanson <rire> L'Addition. <rire> prends ça, Mercury. Mais il fait toujours Philippe Manœuvre. <rire> qui va nous raconter. <rire> ah, D'ailleurs, on peut lui dire. Oui. On peut lui dire. Sam, il faut que tu refasses tes vidéos dans les bars. Et si on ah. se retrouvait dans un bar tout de suite, là C'est facile. Ouh, dis donc, euh, c'est bon ce ah, petit on est, café. On est très bien dans ce café pour parler Ouh, aujourd de. Aujourd'hui, on va parler de Highway World, well", de la CDC. <rire> <rire> euh, revenons à nos moutons. Bisous, Sam. Ah ouais, bisous, Sam. Allez. Donc voilà, revenons-en à nos moutons. Donc tu comptes pas du tout tes heures, non. ni tes cachets. Les non plus. Je sais pas combien j'en fais par an, mais je sais que ça tourne à plus de 100. Ouais, je... okay. plus mais... du double. Je dois être. À 110, 120. Ok. Mais je sais, je, honnêtement, je peux même pas te dire. Ouais, ouais. Il faudrait que je les calcule tous euh, ouais. sur une année, mais je regarde pas. Tu vois, Il y a sûrement des gens qui vont dire dans les commentaires Ah, c'est euh, condescendant, ou je ne sais pas si on peut dire ça. Ou... Non, moi je trouve pas que ce soit condescendant. En fait, je trouve que ça illustre à la perfection. Euh, ça m'arrive dans les commentaires des gens qui font le calcul, qui disent bah, Vous avez besoin de 507 heures. 507 heures, 12 heures par cachet, je divise par 12, ça fait à peu près 3 mois et demi, 4 mois. En gros, vous travaillez 3 ou 4 mois dans l'année, puis le reste du temps, vous faites rien. Alors, je te bah, coupe ouais. aussi là-dessus, parce que là, quand on parle des 507 heures, tu l'as déjà dit, je sais, et on va le redire. Ce sont les heures qu'on fait sur scène, oui, qu'on soit musicien ou, enfin, ou à côté de la scène ou backstage pour les, les techniciens. Euh, mais euh, ça ne compte pas toutes les heures de répétition, de travail chez soi. Et moi, quand je te dis que je fais... Euh, donc, alors, attends, on va prendre la calculatrice. Vas-y. On va dire 110 dates fois 12 heures. Ouais. C'est ça Ouais. On est sur 1320. Ça aurait moins de gueule, la chaîne YouTube 1320 heures. Euh... Je, on s'égare, hein. Non, non, on s'égare pas. On euh, non. va être très, très longue. Je suis désolé, parce que là, on parle, tu m'as introduit que comme étant YouTuber. Et moi, je t'ai dit que j'étais animateur de camping. Oui. Forcément, ça parle pas à grand monde, ce que je dis. Parce que j'ai pas dit que j'étais, donc... Euh, j'ai monté un trio qui s'appelle les Stormiens un trio qui chante pour des soirées dansantes. Mmh. Donc je fais du bal de mariage, anniversaire, les associations. Et à côté de ça, je suis le chanteur lead d'un orchestre qui s'appelle l'Orchestre Atlantique. Okay. Donc ces deux orchestres, ces deux formations-là sont dans la région des Pays de la Loire. Et malgré ça, bah en semaine, il me reste du temps en fait. Donc je cherche d'autres projets toujours. Donc je fais des remplacements, donc j'ai monté un duo guitare-voix euh, pour jouer dans des bars ou les midis pour des cocktails ou des linges. Et je fais aussi, là je viens de créer une sorte de, de blind test live, on en a fait un extrait tout à l'heure, mais ça ne sera pas diffusé. C'est euh... génial, le concept est fou. Si vous <rire> voyez ça dans un bar, allez-y, c'est génial. Merci beaucoup. Et parle-nous de, on l'a bien vu, hein. vous avez compris, c'est un boulimique. Je... C'est ma question suivante, c'est l'avant-dernière question, c'est... Ah déjà c est, c est, Ça passe tellement vite avec toi. Comment tu gères ça au quotidien, cette boulimie de travail Tiens, voilà, ça... on pourrait résumer la question comme ça, c'est... puisque. Euh, certains nous accusent de ne faire que 507 heures et que toi, visiblement, tu n'hésites pas à faire le double, voire presque le triple. Ça m'est arrivé sur certaines années, ouais. Qu'est-ce qui fait que tu fais pas 507 heures et qu'est-ce qui fait que tu fais plus Je pense que déjà, ne, le fait de ne pas regarder où j'en suis... Ah oui. ...ne permet de pas savoir où on ouais. est. Ouais. ouais, ouais. Si je regardais chaque jour en me disant, alors ça y est 12 heures, ok, alors 24, ok, 48, oh là là, bientôt 507. Peut-être que ça me freinerait, peut-être que je me dirais, oh, bah là, ça y est, c'est que du surplus. Ouais. Peut-être que si je connaissais le calcul, parce que tu sais, à un moment donné, euh, il y a, un plafond, le, ouais. y a un plafond et tu stagnes ah. pendant, enfin, c'est pas un plafond, mais il y a une période où ça stagne pendant longtemps ouais. avant de remonter un ouais, peu. Ouais, aux alentours de 53 peut euros. Peut-être que je me fais avoir. Mm. Peut-être que je suis sur le plafond, que je... Je... Que tu bosses pour rien. Que je bosse pour euh, pas plus ou peut-être que je m'arrête... Il me manque peut-être trois dates pour que ça remonte encore. Ouais, je... Je... Mais le fait de ne pas savoir tout ça me permet de vivre mon travail comme étant une vraie passion. Mm. Et moi, je crois que c'est de toute façon, ouais, le seul mot qui m'anime, c'est la passion. C'est-à-dire que tu m'appelles demain, euh, j'ai un plan. Euh... Bah écoute, si je peux venir, je viens. Mm. Je t'ai même pas demandé le salaire. Je vais kiffer de jouer avec toi. Mm. Euh... J'ai une dernière question pour toi, voilà. parce que celle-là elle n'est pas piquée des verres. Ça vu... c'est une expression de ouf ça On va afficher le, la liste des expressions de boomer que ah. j'ai... Alors la dernière question c'est, vu que dans notre métier il y a des gens qui galèrent à obtenir leurs 507 heures, il y en a qui de toute bonne foi vraiment essayent d'accumuler et ils ont du mal à les trouver ces 507 heures. Et vu que toi tu arrives à faire le double ou le triple, je me dis, tu as forcément de bons conseils à leur donner à ces gens-là. Alors, je sais que ce n'est pas facile dans tous les métiers, selon ce que tu fais. Ouais. Moi, je suis chanteur de variété. Ouais. Donc, c'est plus facile. J'habite dans une région où euh, on a encore énormément d'orchestres. Donc, c'est vrai que j'ai cette chance peut-être d'habiter dans, un, dans une région qui, où les gens veulent encore du live, veulent encore des, des musiciens et des chanteurs sur scène. J'ai pas eu toute ma vie autant de dates. J'ai aussi 20 ans d'intermittence à peu près, enfin, un, peu, un peu moins, mais euh, ouais c'est ça. Mm -hmm. Donc euh, forcément j'ai ça s'est construit ça s'est construit. J'ai un réseau. Euh, je ne sais pas si j'ai un conseil, mais déjà euh, accepter toutes les opportunités. Ouais. Quand je dis toutes, ça veut dire non, faut pas se faire euh, il ne faut pas aller à un truc où on va te dire, les eh gars, on ne te paye pas, ouais. ça va être bénévole, ou alors euh, on te paye euh, le repas, t'inquiète pas, tu auras à boire. Non, je suis... Je... Ou le fameux, euh, ça va te faire de la visibilité. Ouais, ou le fameux, ça va te faire... Non, évidemment, il faut que ce soit rémunéré. Et puis de toute façon, si tu veux avoir un nombre de cachets, il faut qu'ils soient déclarés. Ouais. Si tu comptes que les dates au black, euh, bah, ça ne marchera pas. Hein. Tu auras, jamais... auras fait tes 507 heures, mais elles ne pourront pas compter euh... rien cet été. J'ai fait un cabaret. Hmm. C'était une nouvelle expérience pour moi, j'avais jamais chanté dans un... faire un maître... comment ça s'appelle Maître de cérémonie, non ça Ah ouais Ou men men oui, de... meneur de revue. De... Donc j'ai fait meneur de revue. Ok. C'est pas du tout mon... mon ton cœur de métier C'est une autre expérience parce que les gens, pour le coup, sont assis comme ça en train de te regarder. Ah oui Toi, tu dois chanter, il te faut des chansons à voix. Hmm. C'est pas mon point fort. Complètement autre chose que donc, ce que tu euh, fais Ouais, et puis là, j'ai eu un stress, euh, un autre stress, parce que chanter Blues du Businessman devant des gens assis, eh bah, oui. ta note, tu ne l'appréhendes pas de la même façon que quand ils sont tous en train de chanter avec toi, debout, euh, et que tu peux leur faire à vous sur la note qui monte. Quoi. <rire> donc, euh, Mais voilà, il faut accepter ça, et puis tu peux y voir euh, bah, déjà un cachet, mmh. donc 12 heures en plus, mmh. mais tu y vois aussi une opportunité de rencontrer des musiciens. C'est voilà. vraiment... ça, un... Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ce que je vais dire là, un jour, on ne sait jamais vers quoi une date va nous emmener. Jamais. Et euh, à chaque fois, à chaque fois, il y a des choses qui arrivent, qui sont folles. C'est à force de faire des dates que tu peux en faire d'autres, en fait. Ouais. Donc, bah ouais, mon conseil, c'est allez-y. Faites. faites. Cachetonner, quoi. Ouais. Plus t'en fais et dans des univers différents. Plus t'en fais et plus t'en trouves. Parce que tu te fais connaître. Ouais. Merci. Merci énormément, Franck, d'être venu témoigner de, de ton quotidien d'intermittent dans ce, cette vidéo. Si vous ne connaissez pas la chaîne de Monsieur, c'est pas normal. Vous devez remédier à ça. Encore une fois, allez Parce voir. Parce qu'en plus, il a une chaîne YouTube, le gars Ah oui. C'est quoi euh... qu'on veut, C'est 507 heures ou plus Voilà, c'est ça. C'est quoi qu'on veut, C'est 507 heures Minimum. <rire> Ciao. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner chez l'autre connard, là. <rire> C'est que je t'aime, toi.